Mais garçon, je suis rentrée Je suis tout seul Bah, il est où l'autre il fait les courses Bah, vos boosters de merde, jusqu'à mon bureau, ils m'emmerdent Ma collègue, elle est en avait un sur son siège Oh, moi bah, j'en connais une qui s'est levée du pied gauche Et moi, j'en connais une qui va les placer dans les grelots du Père Noël s'il me lâche pas la grappe Non, Et elle est où ta collègue Bah, elle est chez elle Mais elle m'a donné le booster Donc, change-moi les idées, j'ai une journée pourrie, donc fais-moi rire Bah, comment Bah, je sais pas, raconte des blagues hmm. oh je sais, tu la connais, celle de Paf le chien Oui, traverse sa route, il y a une voiture, Paf le chien. Attends, attends, j'en ai une autre. Euh, c'est l'histoire de Toto, il va aux toilettes et... Non oh, mais des vraies blagues. Ou ouais, alors, c'est l'histoire d'un pingouin qui rencontre un Ensemble, en fait, ils se promènent le long de la banquise et là, il y a le renne, il tombe dans un trou. Ce ouais je viens ou quoi, tout ça, tranquille, tu vois, ils se font la pince et tout. Et en fait, alors ce banc, il chope le pingouin, il le bouffe et à la fin, il meurt. c'est pas une blague, ça ah bon Bon bah j'en ai une autre, sinon c'est l'histoire. Non non non Tu te la fermes, je viens de choper une migraine. Tiens, prends-le, ton booster. Oh, merci. Et c'est. Ta gueule Ah mais quand même, c'est violent. J'ai dit tu te tais Oh je comprends pas mes plaques ils sont drôles d'habitude enfin c'est pas grave, on suivre un petit vortex en brasier, ça fait plaisir hier comme disent les petites filles dans convention, je sais pas c'est bizarre c'est quoi cette mode encore des, des yaoi et tout ce genre de trucs moi je comprends pas tout hein. je comprends pas tout, je me fais vieux. donc un petit vortex en brasil, on suivre ça, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre on va avoir de la luck, de la lucky comme disent les junks. avec un petit Amano Koji. Un petit spring-damp. Ah, un capitaine Sparga c'est pas mal, c'est pas mal, c'est encore du spring springdang. Du Metal Foss. Oh Une cigarette avec la tête de pont de la forcée. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. On a beaucoup de luck sur ces ouvertures militaires. Un Canon en équation linéaire. Encore pendu. Non, il y a beaucoup toujours du pendu. Une petite rituelle avec le dragon la taper des chez les beauforts neuf. Et là ça dans du double avatar. On aurait pu avoir quand même une double avatar, mais on n'a pas eu. On n'a pas, pas toujours de la chance, on n'a pas toujours de la chance. Mais enfin, on a quand même une secrète et ça c'est bien. Ça, je sais pas ce que j'ai moi j'aime bien. Je suis content. Donc, bisous, tendresse et chocolat, puis à bah, demain en espérant que la blague de Toto qui tombe dans les cabinets, ça vous fasse rire. <rire> non mais il est vraiment pas drôle. Ah là, à ce point Alors c'est l'histoire d'un viking qui rencontre TA Ou alors c'est l'histoire. Un tabagouin qui rencontre un reine. Ensemble, en fait, ils se promène le long de la banquise et là, il y a le reine, il tombe dans un trou. Et en fait, au fond du trou, il y avait des pics, tu vois. Bon, ben, il est passé à scène de mourir, mais il remonte. Ensuite, du coup, il croise. Un, un pokémon genre un petit pikachu comme ça qui se balade sur la banquise puis il faut qu'est-ce que tu fous la pikachu puis il fait bah je sais pas je fais mes vacances au pôle nord mais je me suis promis je peux aller au bahamas mais bon je me suis retrouvé au pôle nord c'était pas pratique tout ça tu vois et bah du coup ils continuent leur chemin puis là ils croisaient ours blanc ils disent ouais l'ours blanc ouais chien ou quoi tout ça tranquille tu vois ils se font la pince et tout et en fait bah l'ours blanc il chauffe le pingouin il le bouffe et à la fin il meurt